Allez dans couleur principale, métaux, vous sélectionnez or brossé, vous validez, vous ressortez. Ensuite, allez dans couleur métallisée, vous restez 4 secondes et vous ne validez rien. Vous ressortez et encore, vous allez sur emblème de croûte, vous appliquez, vous ressortez. Vous retournez sur couleur principale, menu des couleurs nacrées. vous allez sélectionner la teinte orange vif. Vous validez, vous ressortez. Vous allez sur Crou, couleur de Crou, vous validez, vous ressortez. Ensuite, allez dans Couleur secondaire, Crou, vous validez, vous ressortez. Et voilà, vous avez la teinte Fluo Fire Orange sur votre carrosserie.